Ho, <laughs> ho. Ah, oh, je suis illusion. Bon, je fais le père noël parce que le jeu il se passe dans la neige. Bon, pour ceux qui connaissent pas Darwin Project, je vais vous expliquer rapidement les règles, vu qu'on commence directement sans aucune explication et qu'à des moments, bah vous pouvez pas comprendre si vous connaissez pas le jeu. Déjà, ce jeu est un battle royale qui se passe dans la neige, il faut gérer son énergie et son froid, on peut faire des feux pour se réchauffer et ce battle royale a la particularité d'accueillir seulement 10 joueurs par partie. En plus de cela, il y a un show directeur, le show directeur est là pour animer la game, il peut parler à tout le monde ainsi que influencer la game par exemple en en fermant des zones, en activant des bombes nucléaires ou en donnant des avantages à des joueurs qui sont en difficulté. Dans le jeu il y a une sorte de mumble intégré qui permet de communiquer avec toutes les personnes qui jouent avec nous, il y a aussi différentes ressources, le bois et le cuir qui vous permettent d'améliorer votre équipement, et aussi les electronics qui sont des choses beaucoup plus rares et qui sont visibles sur la map qui permettent d'obtenir un pouvoir. Bon vous allez voir c'est pas si compliqué que ça donc je vous laisse avec la vidéo. On voit qui est français... Oh le show directeur Le show directeur il est français Hello, ladies and gentlemen, welcome to the match. You caput, ça commence! T'es une grosse merde comme mec. Vraiment, vraiment, heureusement heureusement que j'ai réussi à l'avoir, l'arbre. Mais va te faire foutre! Raté, illusion, bravo! Mais il court comme un gaullier mon perso, il a quoi? Est-ce que toi aussi il court comme un débile? Bah non. Ah si, c'est normal, t'inquiète pas. J'ai. Attention, attention, attention. Une armure! Waouh! Wow. une armure dans un coffre, c'est grave bien, arrête! Hop, petit cerf en moins. Hello, show director! <rire> il est pas là. Oh la grosse pute! 100% il m'a entendu. 100% il m 100% il m'a entendu, il a fait fils de pute. Pourquoi tu parles comme ça? Oh, c'est toi? Non, c'est pas moi, mais par contre j'ai entendu aussi la téléportation. Ah, mais c'est toi la téléportation? Non, c'est pas moi, j'ai pas de pouvoir! Tu traquais, hein Voilà, je t'ai dit que c'était pas moi la téléportation. Y'a un mec proche de moi, y'a un mec proche de moi! Ouais, attends, attends, attends. Mais il est collé à nous, hein, regarde! Le mec, sur la carte, il est collé à nous! Salut les gars, ah, ça va ou quoi euh... Oh c'est des Français <rire> <Oui>. Arrête <rire> Allume le micro gros, allume le micro C'est lesquels C'est lesquels C'est on... euh, enfin, ou on team team On a pas le droit de team gros il, mais, il il est trop fort J'en ai touché un Il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort Je suis mort Non t'es pas mort, t'es pas mort, t'es pas mort Moi je suis pas mort Hop, 50, 150 dans sa gueule Je vais mourir en fait Aïe Coup dur pour illusion Coup dur pour illusion Eh nous tuez ah ouais, pas s'il vous plaît! on vous aime ouais. okay, ok les gars, euh, ouais. venez on sépare euh, ouais, ouais, ouais ouais ouais on, on gang, sépare, on sépare, on On, on sépare la France Game Ok merci les gars vous <rire> Merci les gars, bisous ah <rire> Rien que pour ça ce jeu il est trop bien <rire> Ah oui il est low HP, viens on y va Viens on y va carrément Ouais je lui ai brisé son armure gros Ah bah je suis mort Et non il y en avait deux, il y en avait pas un seul Ok il y en a un, je lui ai niqué son armure je lui ai mis un coup. Toi, je te nique ton armure. Ok, grosse pute. Grosse pute Grosse pute, grosse pute. Grosse pute. Décadence pour les français. Bon, c'était la première game, gros. Mais t'es loin, enculé Je te l'ai dit que j'y allais. Il est parti à l'opposé, il a pris un portail, enculé Tu m'as écouté quand je t'ai dit que j'allais chercher le truc Bah ben oui, mais je pensais pas que t'as. Y'a un mec Oh, ils sont là Ils sont là, ils sont là Je suis en train de geler. Salut Salut LE courrou Attends-moi, attends-moi, attends-moi, tu vas mourir ah Voilà, fils de pute Je me suis téléporté J'en vois un Je vois sa petite tête, là ah. Touché Brrr. Prends des flèches, prends des flèches Ah Mais tu me les prends toutes Mais qu'est-ce que tu fais Mais c'est pas toi, ça <rire> Mais qu'est-ce qu'il est con Ah, mais lui, à chaque fois, on se cogne Touché Merde, j'ai plus de flèches Non, il court, les enculés mais non Mais non MAIS J'en ai tué, j'en ai tué, j'en ai tué. Il, il faut que je fasse l'illusion. J'ai eu l'autre J'ai eu l'autre, il parle en polonais. <rire> il pète les coups. Ah il y a un autre gars Arrête J'arrive, il me... Il me nique, toi. il me nique. Il est trop fort Non Oh, <rire> illusion Il est beaucoup trop fort gros Il m'a pas loupé une seule fois Ah, j'ai Ah, ils sont deux, c'est pour ça qu'ils étaient forts c'est pour ça que je perdais. J'ai plus de flèches. Allo, <rire> allo, allo. <rire> il t'avait pas vu au début. Un coup pour Ice Lucky, c'est la fin. Ils sont juste à côté de toi. Il y en a un qui arrive dans un. Ah, non, c'est bon. Il est dans l'autre arbre. Fais un feu, fais un feu. Oh merde, t'es où Ah, c'est bon. Oh, il est là, il est là Oui Warm up, merci. Merci, show director. Warm up, c'est pour donner de la chaleur à Ice Lucky pour qu'il ait pas besoin de se faire un feu pour ceux qui regardent. Oh my god, Ice Lucky Monstrueux cet enfant Oh my pff, pff. Allez Ice Lucky Mais oui Plus qu'un coup et tu l'as Le retournement de situation Non, ça te plaît meurt pas gros Un coup chacun Non, non tu Quoi Tu m'as touché 30 blocs <rire> Tu t'es cru dans Minecraft ou quoi <rire> Mais gros ah, là il essaie de communiquer avec vous. Ah, ah un petit électronique pour illusion qui va gagner la game aujourd'hui. C'est toi qui t'es pris un chat Ah non, maintenant je vois ta vie. Mais il était pas loin hein. À deux carrés d'ici. Non, deux, 1, 2. déjà c'est pas six. des carrés bordel de merde. C'est des... si si C'est des hectagones non Et pour on, une va une faire, fois, on va euh, se faire taper si on a tort. Et on s'en fout, on a d'autres de Bien s'il Viens, y'a du monde là. Ah J'suis pas loin de toi, je suis pas loin de toi, je me suis TP. Reviens vers moi, reviens vers moi, essaye de venir vers moi. Au oh, secours, au oh, secours, au oh, secours Je suis là, je suis là, mort, regarde en fait. Je suis mort, je suis mort. J'suis Mais je suis là mort. Tiens Nique bien ta race toi Oh Fistage, fistage Danus Allez, une mort! Je suis mort pour de vrai? Mais bientôt en fait! Touché! Tiens! Mec, mec, mec, je suis dans la merde! Viens m'aider! Mais je suis mort en fait! Non! Mais non! Mais tu je suis venu t'aider du coup, bah voilà! <rire> T'es mort aussi? Oui! Mmh je me suis renversé de l'eau partout sur moi! Mec, j'en ai partout! Genre j'ai voulu boire à l'américaine! C'est un bébé qui bave. Et ensuite, j'ai regardé l'écran. Mais j'ai pas fermé la bouche. Quand j'ai regardé l'écran, j'ai gardé la bouche ouverte. Oh, ah, il est dégoûtant. Il est débile, surtout ce fils de pute d'illusion. Il y a 4 quatre, euh, quatre allemands. Que des allemands là. Non, oh, non, non, non, Volkswagen, ta mère à pute. <rire> Volkswagen, nul. On regarde. Oh bah, les deux. Euh, un, un électroniste chacun. Et... Ou les deux pour moi. Ou les deux pour moi, tu veux dire. Tu serais capable de le faire en plus. Combien que je vais me faire attaquer quand je vais y aller Yes, yes, respect. It. Je suis tombé dans la lave Arrête. Non, c'est pas vrai. C'était très très drôle. Illusion, on est solo. Solo, solo, solo. Anne solo. nest pas solo Despacito Del yes, merto Oh, Despacito Brka tchikibakka C'est de la grosse merde Ah mais il y a le show directeur qui chante à côté de moi gros Arrête Non <laughs> il despacito. chante pas il fait gne, gne, gne. Sing with me sing with me Despacito Sito oh, Despacito Very very good voice Very good voice man Il y a vraiment une belle voix On dirait un canard Give me a give me all the the, the good uh, yes what do you want the good uh, yes yes wood. Wood, wood please alors attends il me regarde Putain, il me regarde It's not wood <laughs> <laughs> It's not wood it, to warm up dude. why man oh yes thanks i love you and from my friends if you want uh, you are uh, very good on s'est yeah. mis le chaud directeur dans la poche je crois <rires> Oh J'ai fait une TP dans la lave. Arrête. Grossi, je suis tombé vraiment à côté quoi. Ah, Du coup, moi je prends mon glider. Non, tu prends pas de glider, tu vas tu vas à pied. Je prends mon glider. Qu'est-ce qui se passe là Toi aussi ça va ouais, Voilà. Euh, C'est toi qui t'es TP Oui. OK. J'espère oh. que vous allez perdre les salut Waouh. <rire> Il est pas très gentil ce mec quand même. Je sais pas, pas, pas, pas qui hein. c'est. Je sais pas qui c'est, mais Mascarde c'est vraiment une petite pute hein. Je sais pas qui c'est ce mec, mais on l'aime pas trop quand même. Ouais, on l'aime pas du tout. S'il y avait même. une personne dans la team qu'on devait éliminer, ce serait lui. Hein. Euh, je peux track quelqu'un Ah, bah ils, sont, ils dans sont dans le truc nucléaire. Ah, ouais. Ils sont dans la merde. Oh, ils sont grave dans la merde. Viens, on les genre retraque pour le savoir même. où ils sont. Ah, ils s'approchent de nous en plus. Ils vont dans la gueule du loup. Ah non, mais ils sont dans la merde. Regarde, Edge, il est mort déjà. Non, non. Mais Regarde, non ils sont fait buter par la zone. Il me donne du bois! Il me donne du. Merci, gros! Thanks, I love you! I'm fine, and you. Arrête! Oh, ils sont au milieu, ils sont au milieu! I the Take it. Madonna, Take it. Il me donne un électronique, c'est la dit. Arrête! Thanks, man, I love you! Moi aussi, j'ai un électronique. Du bois, et et tout. Euh, je le prends, Sloan. Bah oui, il nous, nous les donne, gros! Il nous les donne! Il nous donne tout! Je crois qu'il veut deux Do you want one Yes C'est complètement cheaté Oui C'est complètement de la triche On a bien fait de faire cette game Carrément Elle est grave Alors, drôle Bonjour friends. Bonjour Say, say oui, bonjour, bonjour Youtube il, il, a cassé, il a cassé son écran il veut pas Il veut pas dire ça Il me dit d'aller tout droit Go, go go go go go go Je crois qu'il hein. <rire> ouais, qu m'aime bien Go ahead go ahead Je crois qu'il se fait chier en tant que directeur qu'on est les seuls qui lui parlent Oh la grosse pute Go euh, revenir dans la zone avec la téléportation mec Tu reviens J'arrive en glider Eux oh, aussi ils viennent en glider C'est vrai gone. Oui I uh, wait my friends Ah oui je le vois une question, on me tire dessus they are, they are Tu le vois ou pas Ouais j'en vois il Y Y'en a un derrière yeah. toi il se yeah. le qui fait gaffe Oui je sais je sais Fuck them all come on Oh one more one more one more one more GG mec Il est où l'autre ah. C'est beau ah, oui, oui, oui. Ah. Il me rush Tiens touchez Allez allez le top 1 Allez touchez mort Oh tu m'as touché <rire> <rire> Thanks my friends <rire> Bon c'était complètement pété par contre d'avoir le show directeur dans la poche <rire> La dernière game top 1 c'est pas mal hein. Ouais le... mais le show directeur dans la poche aussi <rire> Ça fait deux trucs pas mal